Combien tu peux me manquer Je te vois partout Autour de moi, tout devient flou Si tu savais Combien tu peux me manquer Je t'en prie, reviens-moi Sans toi, je ne pourrais pas Je me demande pourquoi T'as emmené loin de moi Laisse-moi te dire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 Combien tu peux me manquer J'en perds la raison, ton image en toute la maison. Ciel. Je voudrais que tu m'appelles. Chaque jour, j'attends ton retour. Non, plus au paradis. Tu savais.